Notre dernier orateur de, pour cette conférence sera Noam Galia Moskovitz, qui fait partie du Kovus de Pellar, mère de trois enfants, une enseignante de euh, 9e degré, qui a une, une, une, une, un certificat de l'Université de Haifa du Cercle familial de la Sphère Publique, l'activité des le sujet parle de la, la position des femmes dans le Joint et de l'organisation juive entre les années euh, 1938 et 1943. Elle va nous parler sur le sujet des familles. Rina. À la à la, de, de, de cercle familial à l'affaire publique, l'activité des femmes dans l'organisation d'aide en temps de guerre, en tant que catalyseur du leadership social. Et... Vous m'entendez Bonjour à tous Je et... m'appelle Noamia Gal Moscovici, je suis très excité d'être là, merci de m'avoir invité. Je fais partie des plus mineurs, je viens de terminer la thèse. C'est vraiment euh, <rire> un saut à l'eau pour moi. Toute critique sera constructive et significative pour moi. Merci. On a parlé beaucoup... S surtout euh, au début, dans pourquoi on n'a pas parlé tellement de Hélène Benatar, on a surtout parlé euh, de, de, de la vie des Juifs d'Afrique de, du Nord. Je pense qu'il y a aussi le facteur qui joue qu au fait que c'était une femme. J'ai bien étudié ce sujet. Euh, L'absence des femmes de, de, de, de l'histoire. Euh, même si elle faisait partie Mais, de beaucoup, qui une, une grande partie, de, des, une une grand, Roche, un grand facteur dans l'histoire. Je vais donner un, un, un aspect général de la de, de position des femmes. Euh, je vais plus vous prendre vers euh, l'Amérique du Nord, les États-Unis. Euh, euh, il y a beaucoup de, de, de sujets importants, donc certaines femmes qui, qui étaient dans, des, dans toutes sortes d'organisations comme Benderli. Alors, Alors euh, le... on... Donc, du cercle familial au cercle public, l'action des femmes euh, dans des organisations d'aide en temps de guerre qui ont permis une mobilité euh, sociale. Donc comment ça a permis à des femmes de pouvoir sortir de la maison, même si à ce moment-là on était encore dans une mentalité qui soutenait que la femme devait être à la maison, comment pouvoir faire sortir une femme vers l'espace public et comment leur permettre de pouvoir vraiment monter de niveau et d'atteindre euh, d'autres euh, fronts sur lesquels les femmes n'avaient pas leur place je vais vous donner un petit fond à peu près sur la perspective générale qu'il y avait à ce moment là en Amérique et ensuite on va euh, rentrer dans le fond du sujet Surtout par rapport au joint que j'ai étudié en, en profondeur euh, en ce qui concerne la période de, de la guerre, 33 à 39. Donc on est dans une période où on est encore euh, vraiment euh, dans une période où euh, les, euh, la communauté juive est beaucoup basée sur les valeurs de la famille et sur la division des genres. Donc il y a l'homme qui est à la maison et la femme qui l'homme qui doit travailler, la femme qui doit être à la maison. La, la, les emplois des hommes ne sont pas les emplois des femmes et on ne se mélange pas. C'est vrai qu'il y a quand même des droits de vote pour les femmes, mais l'Amérique est quand même vraiment dans une crise financière. Donc les femmes, elles n'ont pas le temps ni la possibilité de pouvoir se euh, libérer pour pouvoir s'occuper de, ce, de, de ce sujets politiques. Euh, ils sont vraiment occupés pour s'occuper de la maison. Les femmes juives euh, avaient une double identité. Donc elles devaient supporter aussi le fait qu'elles étaient juives. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de facteurs antisémites, euh, que ce soit par rapport à la société générale, et même en tant que juive, il y a la tradition et la religion qui leur mettaient certaines barrières et certaines limites. Beaucoup de ces femmes aussi étaient des femmes qui étaient des premières générations ou des deuxièmes générations d'immigrés, de, et donc ils devaient aussi avoir, ils avaient cette épreuve aussi de devoir s'intégrer au sein de la communauté américaine. Euh, les femmes juives, dans cette période, on sait bien qu'elles voyaient euh, les, le, les études comme quelque chose de vraiment loin. Non, elles voyaient ça comme quelque chose de très important. Elles allaient faire des études, mais si elles travaillaient, c'était que jusqu'à leur mariage, parce qu'après, elles devaient euh, euh, s'occuper de leur famille, que ce soit les femmes américaines ou juives. Elles sont quand même dans un. Euh, ce, qui, ce qui est important pour elles à ce stade-là, c'est vraiment la famille et la société. Et toute personne qui va sortir de ce cadre est vue comme différente. Et même les femmes qui travaillent, euh, travaillent euh, en, à temps partiel. Et si vraiment une femme euh, est vraiment dans un statut élevé, alors elle, a, elle est chef d'entreprise. Et si elle est, dans, elle, est dans, elle est dans une classe moyenne, une classe basse, alors euh, la femme doit gérer sa famille. Et donc, elle a beaucoup moins de temps pour travailler travailler donc dans tout ça on peut voir à ce moment là l'organisme des femmes qui sort vers euh, le 19 e siècle des femmes juives donc des femmes plus ou moins euh, stables qui montent des organismes de femmes qui ont pour but vraiment d'agir en dehors de la maison les femmes juives ne peuvent pas se joindre à ça parce que c'est des organismes euh, chrétiens donc ils créent leur propre euh, euh, campagne donc on a euh, Hebrew Ladies Benevolent Society, on a toutes sortes de, de de, de sociétés qui se montent, euh, d'organismes qui se montent, qui permettent aux femmes de pouvoir. Euh, de, de... Donc, c'est des choses qui, qui, quand même, rejoignent le domaine dans lequel les femmes elles travaillent, puisque ça parle. Euh, donc, ça, ça, ça, ça, ça concerne l'aide euh, à la maison, etc. Il y a des femmes qui travaillent depuis, dans, dans des maisons ou dans leur maison, pour euh, pouvoir faire du nettoyage, et donc, ils sont payés pour ça, et après, ils ont du temps pour pouvoir aller travailler à leur. Donc, c'est des sujets qui concernent euh, des sujets qui, qui sont liés aux femmes. Et avec le temps, ça va et ça s'élargit, en vérité. Et grâce à ça, en fait, ça permet aux femmes de pouvoir laisser sortir de l'espace personnel vers un espace public. Je vais donner un exemple de deux organismes que j'ai même euh, touchés dans mes études. Euh, le Mouazat donc Adassa, de, donc ces deux organismes qui ont été cités. Euh, ils, ont, ils, ils touchent des femmes qui sont à la base Avec un statut élevé financièrement euh, C'est des choses qui vont S'orienter vers des sujets qui concernent les femmes Donc euh, la santé, euh, l'aide à la maison, la culture, la, la médecine et l'aide aux orphelins et aux femmes. Et ça commence par des organismes locaux qui, avec le temps, deviennent vraiment des infrastructures grandes euh, avec beaucoup d'envergure. Et c'est des femmes qui les gèrent, contrairement euh, à ce que d'habitude, c'est pas les femmes qui gèrent les grandes entreprises. Là, c'est vraiment les femmes qui ont sang à la tête, que ce soit euh, les campagnes les financières. La, la, les, les, les, les appels aux dons, etc. Et ça permet, en fait, à beaucoup de femmes de pouvoir arriver à des, euh, des statuts que normalement une femme ne peut pas avoir atteint, ne peut pas atteindre ce niveau. Grâce à ça, et ça leur permet d'avoir une expérience financière, politique. Donc, par exemple, les deux femmes qu'on voit ici, euh, que ce soit euh, Riantasol, Sol, qui euh, Rianta Sol, qui on va pas, pas de présenter, qui a atteint des, des, des, des statuts très élevé et euh, si qui, qui a vraiment fait avancer ce, ce, ce niveau-là de, de, de permettre aux gens de pouvoir euh, aux réfugiés et les gens qui venaient d'Allemagne et d'Autriche et de, de, de, de, de, de pouvoir obtenir un statut euh, plus élevé. Et ça permet aux femmes grâce à ça d'atteindre vraiment euh, des endroits très élevés et de se spécialiser dans des domaines dans lesquels euh, elles se retrouvent. Autant en temps de guerre, il y a eu un changement, il y a eu un genre de tremblement de terre dans la société américaine. Euh, cette initiation d'urgence, en fait, ça a un peu préparé le terrain pour un changement pour les femmes. On a, appelé les, on a fait un appel à, aux femmes de sortir et de mettre leurs compétences au profit du gouvernement. Les femmes ont beaucoup, profité, beaucoup apprécié cet appel. On connaît ce poster là de, de Rosie Desivitaires, ou Rosie, euh, je ne sais pas comment on dit, qui... Que we can do it. En fait, voilà, les femmes sont aussi capables d'agir. Euh, ça leur donnait euh, des emplois, des nouveaux emplois, des nouvelles payes des nouveaux salaires, et ça leur donnait en fait une opportunité de pouvoir euh, grandir. Et, euh, il y a beaucoup de femmes qui se joignent à l'armée. Alors bon, c'est pas des soldats de l'armée, euh, voilà, mais euh, ils sont là en tant que soutien pour les hommes qui combattent. Mais on voit comme quoi les femmes, elles avancent vraiment et elles prennent des initiatives, elles deviennent là pour, assi pour assister, pour euh, aider dans tout ce qui est lié à l'armée. Donc ça, voilà, les femmes elles font comme une sorte de sortie, euh, de leur, elles sortent de leur maison et elles, et elles prennent une, une position différente de ce qu'elles avaient eu jusqu'à maintenant. On est à peu près au niveau de la deuxième guerre mondiale et c'est vers cette période là que les femmes sortent à la guerre. Euh, la comparaison on, on, il semblerait qu'à ce moment-là il y a eu vraiment une révolution chez les femmes c'était quelque chose de très temporaire et la société fait bien passer le message comme quoi les femmes nous aident tant qu'il y a besoin, mais dès qu'il faudra vous rentrerez chez vous et ça sera terminé, vous vous, vous pourrez plus vous retournerez retourn retourn retourn à la cuisine et c'est vraiment ce qui s'est passé euh, vers la fin des années 40, des années 50. Euh, voilà, ça ne va pas aboutir. Et là, vers les années 50-60, alors là il y a vraiment quelque chose qui se crée et c'est donc à ce moment-là les Juifs que les femmes elles se mettent euh, à l'action parce qu'il faut s'occuper des juifs d'Europe et les juifs qui ont euh, les, euh, les survivants de la guerre. Et donc euh, le gouvernement américain ne décide de pas se mêler à ça. Et donc les femmes dé décident de prendre part à la communauté euh, juive et à aider les réfugiés, aider euh, les orphelins, les, les immigrés. Et, Et euh, tout ce qui en concerne l'importation les, les, de, de, de produits qui venaient d'Allemands, donc les femmes elles faisaient voilà, elles faisaient des choses qui elles, elles, elles manifestaient par exemple comme vous pouvez voir sur la photo les femmes essayaient de trouver un moyen pour agir et euh, retrouver leur place dans des organismes pour les femmes. Euh, L'organisme d'aide le plus essentiel c'était donc le Joint. Le Joint il a été monté en 1914 juste après la première guerre mondiale, juste, avant, juste après que la première guerre mondiale ait éclaté. Euh, c'était une manière d'aider les femmes juives euh, de, de donner aux femmes une opportunité pour aider les personnes, donc l'organisme doit faire de, le maximum pour, c'était vraiment, donc, à la base c'était un organisme euh, d'urgence, mais on l'a transformé en organisme fixe parce qu'on a compris le besoin pour aider, aider les femmes euh, tout autour dans, dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, cet organisme existe, le joint. Euh, C'est important de le dire, et on l'a dit au début, il euh, y a des femmes qui s'y trouvent dans le joint depuis le début, peut-être pas autant que les femmes, pas autant que les hommes, mais en tout cas, il y a toujours eu des femmes dans le joint. Et on voit qu'elles ont toujours été euh, investies euh, dans, certaines, dans, certaines, dans certaines choses et elles ont vraiment agi d'une manière qui a cassé un peu toutes les barrières qu'il y avait sur les femmes à ce moment-là. Ça les a fait passer vers un bon avancé euh, par rapport à ce qu'ils avaient. Donc ça les a rendu, on est, on est du jeu. Euh, on a trouvé trois sortes de femmes euh, qu'on pouvait voir qui travaillaient dans le joint depuis euh, qui travaillent depuis le début. Donc la première group, le premier groupe, euh, c'est c'est les, les, les, les métiers que les femmes faisaient. donc on peut, on peut prendre l'exemple de, de Bourgman qui était une femme qui était juive à la base, qui, qui, qui était dans une famille orthodoxe euh, sa petite fille elle nous raconte qu'elle a grandi dans une famille qui était à la base contre l'éducation féminine elle, elle s'est combattue, elle a terminé euh, le, le collège, elle a étudié les, les, les, les études sociales et elle s'est elle-même euh, elle a avancé, elle a travaillé de la meilleure comme elle pouvait, elle a commencé à travailler à la base dans le joint comme une euh, Secrétaire. Et plus tard, euh, elle a eu un enfant. Ça faisait déjà depuis 30 ans qu'elle travaillait, qu travaillait en tant que secrétaire dans le joint. Et puis après, elle a aidé les comités euh, qui travaillaient avec la Pologne. Elle était en, en lien avec des centaines d'institutions de, de, de, tout au tout, long de toutes parts dans l'Europe, même pendant la guerre. On voit son nom partout dans les protocoles, dans les débats. Elle s'y trouve et elle n'était pas. C'était pas une directrice, c'était pas. Elle ne pas, pas. Elle sortait pas dans les statuts les plus euh, essentiels, mais. Elle était là. Je vais lire une des, des choses, des, des, un, des, non, des dires, parmi les dires qui lui ont été dits lorsqu'elle a dû euh, quitter le joint. Euh, donc on, on lui a dit, on, on, voilà, on a écrit sur elle qu'elle elle a été absolument euh, euh, dégourdie et elle a fait le, donc son maximum et le maximum d'efforts pour euh, participer et améliorer la situation au, cours, au sein du joint. Et tous ces, euh, ces efforts ont apporté beaucoup de satisfaction donc on voit qu'elle a vraiment fait partie euh, du, du joint mais elle était toujours derrière les rideaux euh, c'est voilà, euh, un, un prototype euh, de femmes qui ont, été, qui ont fait partie de ça aussi de, de, de, de ce genre de femmes mais elles ont tous disparu dans l'histoire mais en général ce genre de femmes elles étaient assez jeunes c'était des personnes qui avaient des, des, des, des métiers plutôt simples et elles rentraient dans le marché du travail à la base d'une manière assez indépendante et simple et elle travaille jusqu'à la retraite ce qui était à la base très rare pour des femmes de travailler si longtemps et c'est des femmes qui, derrière euh, la scène, euh, quand on recherche un peu dans les documents et dans les archives, on va vraiment les voir, on va voir qu'elles sont éparpillées tout, euh, partout et qu'elles n'étaient pas, pas dans le front, elles n'étaient pas euh, en, devant, mais elles agissaient en faveur des, des autres femmes. Euh, une deuxième sorte de personne, des personnes, c'est des femmes qui sont des femmes avec des rôles représentatifs, donc on va prendre l'exemple d'une euh, femme qui, euh, qui fait partie de la famille des de, de fondateurs du de Joint, c'est des gens qui viennent d'une famille aisée d'Allemagne. De, de, de, elle a, elle a grandi dans une famille avec une tradition de femme qui allait travailler, qui, se fi, devenait, qui était bénévole, qui s, depuis 1910, depuis elle, elle, elle, elle a étudié au collège, elle avait l'intention d'étudier dans les études sociales, elle finalement elle s'est mariée et elle a abandonné les études et en fait elle nous raconte son rapport avec le joint. elle dit qu'il y avait une Réunion avec son. Donc, il y avait une réunion dans la maison de mon père euh, qui était là pour ramasser de l'argent et on m'a demandé est-ce que tu penses euh, quelqu'un a demandé est-ce que, que tu penses que les enfants jeunes peuvent se joindre à de telles actions pour aider les, per les enfants euh, allemands qui ne peuvent pas étudier au collège et moi j'ai dit oui et là et d'après au lieu d'aller étudier euh, les études euh, sociales je me suis joint au Joint et j'ai euh, créé l'institut le, les, les, les, pour le collège et pour les personnes qui se trouvent au collège et, et en fait le joint a ouvert à ce genre de femme euh, bah, une ouverture pour pouvoir se trouver un travail et obtenir un niveau social assez élevé. Donc à la base, elle n'était pas du tout... Euh, euh, C'était une femme simple et elle s'est retrouvée... Euh, à faire des discours, à parler avec euh, des étudiants, elle revenait plein de. Elle, elle, elle avait une grande influence sur beaucoup de personnes et on la voit investie et euh, par, par, elle fait partie de plein de projets et elle est, elle est, elle est impliquée dans beaucoup euh, d'initiations. De, de, et donc elle fait partie euh, d'un milieu public où voilà, la femme a trouvé sa place et donc dans le, dans le joint, elle fait partie d'un large groupe de personnes. En général, des familles qui sont assez aisées euh, dans le monde américain. Elles sont toutes euh, du statut élevé et mariées assez jeunes, qui n'ont pas étudié euh, des études supérieures, euh, qui ont eu des enfants et qui sont, sont mises à travailler euh, dans toutes sortes d'organismes. Euh, directement après leur mariage, euh, en bé bénévolat. Elles utilisaient utilisent leur nom pour, euh, pour, pour faire avancer le, le, le statut de la femme, mais tout en restant dans ce qui tout en restant dans les limites de ce qui est Acceptable et, euh, et euh, ce voilà, donc c'était simplement par le, leur capacité financière et par, et par euh, leurs moyens que ça leur permettait de pouvoir euh, atteindre ce niveau-là. On voit vraiment que dans les archives, on les, on, les, on les invite, on leur parle, elles font partie, elles partagent leur vie, leur famille avec les directeurs, etc. Les troisième euh, euh, sorte de, de femmes, c'est troisième groupe c'est des femmes qu'on a appelées des femmes euh, de, de, de, de, qui avaient des métiers qui avait un impact important sur la société. Donc on va donner, prendre l'exemple de Gertrude Finsky, qui euh, a, a étudié au, au collège et au lycée, et qui a terminé ses études euh, supérieures, qui a travaillé dans... En, en Amérique, dans un organisme juif. Elle a eu beaucoup d'expérience pour travailler avec des réfugiés et des immigrés. On l'appelle toujours euh, dans des cas similaires. On lui demande de partir pour aider au, dans l'Amérique du Sud. Euh, donc, elle a, voilà, les, les, femmes, euh, les femmes qui étaient euh, miliciées euh, envoyées pour, pouvoir, pour faire des missions, c'était très rare parce qu'à la base, on n'envoyait pas les, les femmes. étaient très limitées à ce moment-là. Elles n'avaient pas beaucoup de lits. Liberté, on, on, on les on les gardait, on les, on, les, on les protégeait. Et donc envoyer une femme en Amérique, en Uruguay, en euh, ça, ça s'est retrouvé là-bas avec beaucoup de réfugiés, beaucoup d'immigrés. Et on, on la voit vraiment. Euh, briser toutes les barrières elle n'est plus du tout une aide sociale elle fait partie maintenant des, de, de, de la direction elle aide avec la politique euh, sur place euh, elle, elle est impliquée dans la politique elle passe dans la, tout l'Amérique du Sud dans toutes les communautés et à la fin de la guerre on la place en Hollande en tant que directrice du joint et c'est là qu'elle euh, vient pour aider les personnes, pour les réfugiés les survivants de la Shoah elle est très admirée euh, malheureusement elle est morte euh, en 1946, dans une, euh, un crash d'avion, euh, il, bon, il y a eu un congrès qui a été fait en sa mémoire, après qu'elle a été tuée, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à son propos, on s'est dit que c'était une femme juive, qui n'avait pas peur de se balader seule, malgré la, les différences, malgré les, les, les, les, les, les, ce qui n'était pas acceptable à ce moment-là, elle a de, apporté son aide à tous les juifs d'Europe. Et euh, j'ajoute ce qui est écrit euh, sur euh, la présentation, il n'y a eu aucune différence. Euh, son, son, son apport et son, sa détermination étaient tels euh, des, des, des jeunes qui devaient se sortir en guerre ou qui devaient se, se, se missionner pour faire. Euh, des choses extraordinaires, euh, il y a d'autres femmes aussi qui avaient ce, ce statut à peu près, donc euh, euh, des de, de noms des femmes qui ont été, qui ont été nommées sur la le, représentation. On voit encore une fois ce type de femmes qui venaient avec des métiers, qui créent une carrière, une carrière depuis leur plus jeune âge et euh, qui après se joignent au joint. Comme on peut voir, euh, Rose Rabinov et Zelda Bobkin qui font partie qui euh, après se sont mis à, voyer, à voyager seuls dans le monde entier pour être journalistes et euh, ce sont des femmes qui... leur identité a été leur métier elles ont non, même si elles ne elles se sont pas mariées comme tout le monde des fois elles étaient divorcées, des fois elles laissaient le marié tout seul elles renonçaient à leur vie de mariage, et leur vie de famille la majorité elles n'avaient même pas des enfants, elles ont renoncé à leurs enfants, leur métier c'était euh, se battent pour leur identité, agir et euh, euh, faire le maximum pour... Elles font, même parti... elles font en général partie euh, d'immigrés elles sont des immigrées en général et, et euh, elles ont fait des études supérieures. On voit comment elles, euh, elles avancent, elles progressent dans le joint et on les prend différemment, on les voit différemment. Elles, elles demandent une, une augmentation de salaire, elles demandent à changer des choses dans l'administration. Elles sont arrivées vraiment avec euh, euh, une base très significative. Euh, et une, une confiance en eux. Donc pour terminer, pour résumer, j'ai un peu fait une comparaison entre les groupes. Euh, est-ce que vraiment, il y avait une opportunité pour les gens de grandir dans le joint Ou est-ce que les femmes, elles étaient toujours en arrière Alors, il y avait plusieurs sortes de manières de, de, de connaître... Euh, une, de, de, de grandir au sein du joint donc euh, commençons par depuis de le, le statut le plus bas jusqu'au plus élevé donc le, le, le, le premier groupe donc des femmes qui, même si elles travaillent elles sont quand même dans des travaux qui, des emplois qui sont adaptés aux femmes elles restent toujours dans la, la, en arrière elles ne prennent pas de place euh, en avant même si elles le mériteraient à la, en, vraiment mais elles gardent leur statut social normal et après d'un autre côté les femmes qui sont dans statut élevé, des femmes euh, dans leur qui, qui font des choses qui sont plus ou moins acceptables dans la société, mais ces femmes-là, grâce à leur contact, arrivent à créer, à, à faire des changements et à, euh, à changer les choses. Et elles prennent euh, des initiatives et elles écrivent des choses et elles euh, parlent de ce qui tient à cœur pour eux, et donc elles sont peut-être pas à la place d'un homme, mais elles ont quand même... Euh, et, ça, et ça, pourquoi Parce qu'en fait, elles avaient, euh, elles avaient une aide à la maison, ils avaient de l'argent, donc ils n'avaient pas besoin de passer leur temps à s'occuper de la famille, et c'est pour ça qu'ils ont pu euh, prendre cette place. Euh, là où les femmes n'ont pas pu avancer, c'est là où est-ce qu'ils étaient obligés d'être limités à leur vie de famille, euh, selon à ce que la société leur impliquait, et là, donc, euh, c'était compliqué. Mais... On, On voit, voit euh, la, la, la, la, le groupe numéro, numéro la 3 qui, est qui est lui... Est vraiment euh, sort vraiment du lot par euh, la, la, la, la capacité à donner aux femmes la possibilité de pouvoir euh, sortir du cadre vraiment et euh, on voit là des femmes qui ont pris euh, une position de personnes qui influencent elles veulent faire partie des, des événements historiques et c'est pour ça qu'elles restent dans le joint et quand le ça, ça, ça, ça, ça marche plus alors elles sortent du joint elles vont travailler ailleurs mais on voit comment ce groupe euh, dans ce troisième groupe on voit des femmes qui avaient vraiment une mission de, de de, de, ils avaient une mission et qu'il allait avec jusqu'au bout et qu'ils grandissait avec et elles ont fait des choses que les femmes ne faisaient pas jusqu'à ce moment là euh, et ce que je pense c'est qu'un peu, ce que je pense, un peu que le, le fait de sortir de l'Amérique, de cette petite euh, conditionnement familial, familial et d'aller dans des endroits où ils sont retrouvés seuls avec des réfugiés avec des immigrés, ça leur a permis de faire ce qu'elles voulaient et en fait de se développer et on voit comment elles développent leurs compétences et elles, et elles ont réussi à se faire admirer dans la société. Donc, pour résumer, est-ce qu'on a vraiment une mobilité sociale Donc oui, dans certaines conditions, euh, ces, assistants, ces organismes d'aide ont permis aux femmes de pouvoir euh, prendre l'avant et grandir. On voit que dans les, dans les organismes de femmes, même si c'était un peu limité, il y a quand même des femmes qui ont trouvé leur place, qui ont grandi à des, des, des statuts, à des positions très élevées oui de j'ai entendu le nom. Donc, les organismes de femmes d'un autre côté ne sortaient pas beaucoup d'Amérique. On n'envoyait pas euh, de, de, de femmes. On n'émissionnait pas des femmes en dehors d'Amérique. Et ça, c'est le joint qui le faisait. D'autre part, une femme qui était dans le joint pouvait recevoir euh, une place dans le front, une place en avant, et c'était vraiment une donc ça leur permettait une activité vraiment significative et euh, représentative. Euh, en ce qui concerne aussi les métiers des femmes, euh, on voit qu'au moment de la guerre, le les métier des femmes sont devenus euh, essentiels pour pouvoir aider les réfugiés et les immigrés. Et donc là, d'un coup, on a commencé à voir comment les femmes... Euh, était essentiel et indispensable c'est pour ça qu'on a envoyé Robinov et Margolies et, et même Gershulpinski pour les, pour les envoyer euh, dans le monde entier pour aider les réfugiés donc c'était un peu ce qui a permis de les faire euh, sauter et, et les faire euh, euh, changer de statut c'est de là qu'ils ont vraiment trouvé l'envoi euh, le, évidemment le K.O. Le, le, la le catastrophe de la guerre a permis un peu euh, au moment où les communautés juives étaient un peu euh, mélangées et pas organisé ça a permis aux femmes de trouver leur place. Et euh, également le fait que ce soit euh, du bénévolat et donc pas que ce soit quelque chose d'officiel avec des heures fixes, mais vraiment des choses qui venaient de leur, bon, leur bonne volonté, ça permettait aux femmes en fait, de euh, sortir du cadre et sans que ça puisse leur faire payer un prix au niveau euh, de la société. J'aimerais lire la dernière citation de Aaron Margolis. Si j'étais un homme, j'aurais re rejoint le les l'armée, la j'aurais vu la marine et j'aurais vu le monde en tant que femme. Mais maintenant que, non, maintenant que je suis une femme, je me, je, je me suis joint au joint. J'ai du mal sur celle-là. panel for their enlightening papers. Je vais remercier euh, les membres du panel. Je dois dire que la contribution des membres de ce panel nous ont mieux fait connaître euh, Hélène Cazès benatar et puis aussi de toutes les femmes qui ont travaillé dans ces organisations philanthropiques et de bénévoles à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons maintenant aussi des données sur euh, l'époux de euh, Hélène Cazès benatar qui l'a aidée et euh, nous ne connaissions pas pas là ou très peu le travail de Benderly et grâce à ce panel nous la connaissons